Comment est-ce que je me suis fait pour au Cameroun Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment je me suis fait trahir par une partie de mon équipe les leçons que j'en ai tirées et surtout ce que ça m'a apporté en termes d'apprentissage. Car oui, lorsque tu évolues évoluer en tant qu'entrepreneur et investisseur, sache qu'il y a des personnes qui vont soit te tourner le dos ou même te vouloir du mal et même vouloir vraiment mettre à plat tout ce que tu as créé en dans cette vidéo, je vais te partager un peu mon expérience, mon retour d'expérience et surtout les leçons que j'en ai tirées dans mon parcours d'entrepreneur et investisseur. Mais avant de commencer, je t'invite dès à présent à t'abonner à cette chaîne YouTube où on partage énormément de contenu sur l'investissement immobilier, le mindset, les finances personnelles et l'entrepreneuriat de manière générale. On a pour challenge, de dépasser les plus de 100 000 abonnés. Donc si tu veux participer à ce mouvement, je t'invite dès à présent à t'abonner à cette chaîne YouTube et surtout à activer les petites cloches pour être notifié de toutes ces nouvelles vidéos qui vont sortir dans les semaines à venir. Dans cette vidéo, je me retrouve chez moi, donc là, je, je suis dans mon bureau à Domicile, ça change du centre-ville de Montréal et je voulais te partager un peu mon retour d'expérience suite au fait de m'être fait euh, ben, tout simplement trahir par un de mes collaborateurs et également une partie de mes collaborateurs. Donc, comme tu le sais, tout récemment, euh, ben, j'ai lancé une activité au Cameroun qui consiste tout simplement à accompagner des entreprises et des entrepreneurs à se déployer sur Internet grâce au métier du digital. Il y a de cela quelques années, lorsque je me suis lancé sur Internet, je me suis fait accompagner par un de mes coachs et mentors qui s'appelle Martin Adjulli et qui m'a tout de suite dit, Florian, il, il faut que tu commences à t'entourer d'une équipe qui va t'aider à te déployer encore plus vite. Et un an avant ça, j'étais rentré en contact avec, je ne citerai pas son nom, avec euh, quelqu'un qui m'avait interviewé sur sa chaîne YouTube. Et qui m'avait proposé ses services en tant que prestataire publicitaire. Donc, à l'époque, vu que moi-même, je gérais mes publicités, j'ai gardé l'idée de le, de, de le solliciter par la suite, mais je n'avais pas encore besoin de ses services. Donc, dès que j'ai commencé à me faire accompagner, c'est la première personne que j'ai euh, sollicité pour constituer mon équipe. Donc, on a travaillé ensemble, euh, on a travaillé ensemble plusieurs, quasiment, même ouais, à peu près un an, un peu moins d'un an et demi. Et dès le début, ben, ce qu'on a fait ensemble, c'est quoi C'est qu'on ben, on a suivi énormément de formations sur le marketing, sur le business, sur la publicité et euh, ben, on a eu de très bons résultats. On a eu de très bons résultats dans le sens où ben, on a pu constituer une équipe euh, au Québec, au Cameroun et également au Congo. Le problème qui s'est passé par rapport à ça, c'est que, et c'est la première erreur à ne pas faire, c'est que ben, lorsque tu vas avoir des collaborateurs, je vais dire à des collaborateurs, prestataires de services ou même employés, il faut choisir les personnes avec qui tu peux potentiellement devenir partenaire. Parce qu'une fois que tu deviens partenaire avec par exemple un de tes salariés ou un de tes prestataires avec qui tu travailles depuis le début, ça va être très compliqué par la suite ben, de, de faire la part des choses en fait. C'est que vos intérêts ne seront plus alignés. Et en fait, ce que moi j'ai commencé à faire, c'est que ben, j'ai mon entreprise immobilière et à côté de ça, j'ai créé une activité qui est une agence de marketing. Et en fait, ma première agence a été bah, de lui faire confiance et du tout simplement bah, de le mettre à la tête de cette agence-là. Et le problème a été le suivant, c'est qu'il bah, ne travaillait plus dans mon intérêt. Il commençait à travailler pour son intérêt à lui. C'est-à-dire que bah, mes prestations n'étaient plus livrées. Voilà, il y avait pas mal d'histoires, même d'histoires d'argent, détournement de fonds, etc. Donc, petit à petit, j'ai commencé à ressentir un peu, bah, un ralentissement au niveau de mes activités. Pourquoi Parce que bah, j'ai tout simplement créé des services que je comptais promouvoir au grand public. Et puis, donc, toi, que ça a été la première personne à vouloir que je sois le client de ma propre entreprise. En fait, je sais pas si tu imagines. Je sais, je sais pas si tu imagines un peu ce que ça représente. C'est-à-dire, c'est que, imagine, demain, tu crées une activité avec un de tes collaborateurs dont vous êtes associé, et tu deviens le premier client de cette activité-là. Donc, tu commences à payer le prix fort, en fait. Tu vois. Donc ça, ça a été la première alerte qui m'a un peu interpellé en me disant, mais attends, je ne peux pas créer une activité qui est censée faciliter mon activité principale et que ça devienne une contrainte financière par rapport à ma propre activité. L'idée pour moi, c'était de créer cette activité à l'intérieur de mon entreprise pour commencer à diminuer les coûts. en fait. Donc ça, ça a été le premier signal. Le pire, c'est que j'avais fait intervenir des consultants en marketing pour m'aider à structurer cette activité-là pour que lui, il puisse l'a dirigé par la suite et ce qui s'est passé c'est que ben, l'activité que j'ai créée s'est finalement retournée contre moi en fait. Donc cette personne-là c'est quelqu'un à qui j'ai vraiment fait confiance c'est-à-dire c'est ben, on a fait des déplacements ensemble, on allait allé se former en, en, en France, etc. Et je lui ai demandé de prendre la tête de l'agence et il, il s'est déplacé au Cameroun. Donc, il a déménagé euh, de l'Europe pour le Cameroun. Arrivé au Cameroun, on a pris des bureaux, donc j'avais pris près de deux ans de loyer et l'idée pour nous c'était de commencer à recruter euh, ben, une équipe pour nous aider à servir les clients qu'on allait avoir sur place. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, lorsque j'étais au Cameroun, j'ai organisé une conférence à destination des professionnels de la vente, de la communication et du marketing, des chefs d'entreprise et des travailleurs autonomes pour leur apprendre les métiers du digital. En fait, Donc, on a organisé cet événement et l'idée de cet événement, c'était de promouvoir les programmes et les services de mon entreprise. Quand on a évolué de cette manière-là, ben, on était en train de restructurer en même temps ben, les activités de mon entreprise globale ce que tu connais. Et il a commencé à avoir un peu des tensions. Des tensions dans le sens où, ben, moi, je n'étais pas d'accord avec les services de ma propre société. C'est marrant de dire ça parce que tu te retrouves à faire la guerre avec toi-même finalement. Donc, je n'étais pas d'accord des services de ma propre société. Je n'étais pas d'accord par rapport à la facturation. Je commençais à trouver des choses un peu bizarres parce que je n'avais plus accès à certaines données. Je n'avais plus la visibilité sur certains chiffres. Je n'avais plus de contrôle en fait, tu vois, donc ça fait qu'il y avait des montants qui passaient que je ne comprenais pas. Il y avait des discussions qui étaient faites, il y avait des décisions qui étaient prises sans me prévenir. Donc, je commençais à trouver ça un peu bizarre. Et moi, en même temps, je voyais que mon activité était en train de chuter, mais à vitesse grand V. En fait, c'est-à-dire que j'avais de moins en moins de clients, j'avais de moins en moins de visibilité. Et mon entreprise commençait un peu à battre de l'aide. Dans une position comme ça, que tu dois vraiment avoir une, une position de leader, c'est-à-dire c'est... Quelles sont les décisions que tu vas prendre pour pouvoir relever ton activité très rapidement en fait Donc moi j'ai commencé à cibler des prises d'action pour me permettre de maintenir mon chiffre d'affaires à un certain niveau. J'ai dû relancer des clients moi-même, j'ai dû prendre le téléphone pour faire des ventes, j'ai dû, alors certains quand même, retourner des vidéos, et mener des actions commerciales que je n'avais pas l'habitude de faire. Pourquoi Parce que ben, c'est moi le responsable finalement de la situation dans laquelle j'étais. Donc personne d'autre que moi n'aurait pu résoudre ce problème-là. Et j'ai commencé à faire de l'arbitrage, c'est-à-dire que j'ai commencé à me dire OK, je vais me séparer de certaines personnes, je vais me séparer de certaines activités. Pourquoi? Parce que si je continue dans ce, dans ce rythme-là, j'allais tout simplement bah, couler entre guillemets. Et j'en suis venu à dire que bah, écoute, ce que tu me proposes, on va dire que bah, il s'appelle Pierre, j'ai dit à Pierre que bah, ce que Pierre tu me proposes, ça ne me convient pas dans le sens où le montant ne rentre pas en ligne avec mes objectifs. La façon dont c'est structuré, ça ne répond pas à mon besoin parce que moi j'ai besoin d'une équipe permanente qui va m'aider à me déployer. Donc tu sais quoi, je peux très bien être actionnaire majoritaire d'une de mes sociétés sans travailler avec elle en fait. Et c'est là que tout c'est joué, c'est que le fait que je coupe l'activité avec ma propre société m'a fait comprendre en fait que ben, c'était toute une mafia qui était organisée au sein de mon entreprise en fait dans le sens où ben, euh, il y avait un objectif de me surfacturer certaines prestations pour entre guillemets détourner des fonds. Voilà, il y avait eu des promesses de primes, de bonus entre les collaborateurs. Pour se partager mon argent, en gros. Donc, dès que j'ai dit ça, en fait, bah, ça a un peu coupé les robinets de cette société-là. Pourquoi? Parce que bah, je commençais à devenir un peu la vache les l'aide. C'est-à-dire que c'est moi qui ai alimenté cette société-là au profit d'un groupe de personnes au sein de la société qui s'était déjà organisées en amont pour me siphonner. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que lorsque tu vas faire tes choix en tant qu'entrepreneur investisseur, il va falloir que tu analyses bien les personnes avec qui tu t'associes. Il y a certains signaux qui vont se manifester lorsque tu vas commencer à t'associer. Lorsque tu vas commencer à nouer les partenariats et surtout ne fais pas l'erreur de, si tu as des collaborateurs, ne fais pas l'erreur de vouloir les faire évoluer trop vite avec des gros titres. Parce qu'une fois que tu vas faire ça, ça va leur monter au cerveau en fait. Ça va leur monter au cerveau et ils vont commencer à prendre des décisions qui vont à l'encontre de toi, ta vision et de ton entreprise. Donc quand ça a été fait, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que, on va dire qu'il s'appelle Pierre. Pierre, ce n'est pas son nom, c'est un surnom que je prends pour cette vidéo, mais je sais qu'il regarde cette vidéo et qu'il se reconnaîtra. Donc Pierre, qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'il allait voir tous mes collaborateurs et il leur a dit, ben moi aujourd'hui je m'en vais, si vous voulez rester ici, restez là. Et moi je m'en vais donc chacun, on arrête l'activité, rentrez chez vous, tout s'arrête là, moi je m'en vais. Donc ça fait que du jour, et je me rappelle, j'étais parti en Tanzanie, je suis revenu de Tanzanie et du jour au lendemain, il n'y avait plus personne dans mon agence en fait. Donc il avait retourné le cerveau de tout le monde, il avait détourné des fonds, il avait monté des personnes contre moi en leur disant que voilà, j'étais pas correct, je pensais qu'à moi, je ne voulais pas payer, etc. Alors que comment je ne peux pas payer ma propre société Je ne sais pas si vous vois ce que je veux dire, c'est que c'est comme si moi je me mets en confrontation avec ma propre activité en fait. Ce qui n'a absolument pas de sens. Il y a même plusieurs personnes qui l'a licencié sans les payer. Il y a plusieurs personnes qui n'ont même pas été payées pendant plusieurs mois et ça malheureusement je l'ai découvert après. Donc en tant que responsable, qu'est-ce que j'ai fait C'est que je me suis retourné vers ces personnages, je me suis excusé parce que même lorsqu'il y a une confrontation entre deux associés ou deux chefs d'entreprise, entre guillemets, les collaborateurs n'ont même pas besoin d'être au courant. En tout cas, quand tu as bien fait des choses, les collaborateurs n'ont même pas besoin d'être au courant. C'est comme si toi, demain, un directeur de ta boîte se fait licencier ou un directeur de ta boîte a un problème avec un autre directeur, il y a peu de chances que tu sois mis au courant de ça. Ça va se régler entre eux pour pérenniser l'entreprise comme il se doit. Donc, je me suis rapproché de ces personnes-là et bah, j'ai même pu récupérer plusieurs de ces personnes-là pour réintégrer mon équipe. J'ai fait appel même à des prestataires au Maroc, j'ai fait appel à des prestataires ici qui m'ont aidé à relever cette activité-là. Mais ce n'est pas terminé. Figure-toi que lorsque j'ai eu mon événement au Cameroun, ben, il y a eu pas mal de choses bizarres qui se sont passées. C'est-à-dire que j'avais fait un événement avec plus de 100 personnes et ces 100 personnes-là, bizarrement, elles ont été recontactées par Pierre. Donc Pierre les a recontactées sachant qu'il avait quitté mon entreprise entre guillemets en leur disant, ben, voilà, vous avez assisté à l'événement, nous on peut vous accompagner etc. Et Donc en fait, il utilisait mon image, ma marque et plusieurs de mes marques pour pouvoir promouvoir mes services sans mon autorisation. Et figure autant qu'il y a pas mal de personnes qui se sont fait arnaquer. Pourquoi? Parce qu'il ben, a pu signer des contrats avec des personnes et ces personnes-là n'ont même pas été livrées. Donc figure autant qu'aujourd'hui Pierre, et si Pierre regarde cette vidéo, il sait très bien de quoi je parle, ben, il a pas mal de procès avec moi premièrement et également avec plusieurs de mes anciens clients qui se sont malheureusement fait entourbés par ses prestations de services et par ce qu'il leur a proposé. Mmh. Tout ça pour te dire quoi? C'est que dans la vie, quand tu fais quelque chose de mauvais, à un moment donné, ça va te rattraper directement ou indirectement. Fait. Quand tu as une mauvaise intention, quand tu veux faire du mal, quand tu veux escroquer les personnes, tôt ou tard, ça te rattrape. C'est donc toi que Pierre a même passé deux nuits en cellule, rien qu'à cause de ça. Et ce n'est pas terminé parce que là, il est sur un procès qui dure plusieurs mois. Et je pense que ça va encore durer, encore, encore et encore. Mais c'est pour te dire que lorsque tu vas lancer ton activité, il faut déjà tu vas être responsable de tout ce qui t'arrive. En fait, parce que je n'ai jamais rejeté la faute sur qui que ce soit par rapport à ce qui est arrivé. Mais j'en ai tiré de très grandes leçons. Et ça m'a permis vraiment d'évoluer en tant qu'entrepreneur, investisseur. Les personnes avec qui tu vas monter ton entreprise et arriver à un certain niveau... Ce ne sera pas les mêmes pour arriver à un autre niveau en fait, à un moment donné tu vas regarder garder certains mais il avec qui tu vas devoir te séparer. Et ce qui va arriver c'est que lorsque tu vas évoluer à un certain niveau, tu vas te séparer de certaines personnes et parmi les personnes avec qui tu as évolué au début, tu en as qui vont se retourner contre toi, ça ça arrive tout le temps, si tu regardes toutes les histoires d'entrepreneurs, toutes les histoires de businessman, toutes les success stories, il y a toujours une période où hein, le gars il s'est fait travailler. Il s'est fait soit arnaquer, il a perdu de l'argent, à un moment donné, il y a quelqu'un qui lui a mis un coup de poignard dans le dos et c'est ça qui lui a permis d'évoluer. Lorsque tu vas également arriver à un certain niveau, il va falloir du coup ben, penser intelligemment. C'est-à-dire, c'est il faut que tu t'associes avec des personnes avec qui vous avez une vision commune. en fait. Tu vois, Avec qui vous voyez comment vous allez évoluer, évoluer ensemble. Et moi, je n'ai plus trop la notion de... Prestataires, euh, employés, etc. C'est que pour moi aujourd'hui dans mon équipe, je n'ai que des partenaires, ça veut dire qu'on travaille dans un intérêt commun. J'ai plusieurs joint ventures avec des personnes de mon équipe. Il y a des produits qu'on lance ensemble, il y a des services qu'on lance ensemble, etc. On a un arrangement commun, mais chacun évolue de son côté, mais avec un objectif aligné. Donc, tout ça pour te dire quoi C'est que surtout en Afrique, Sache que moi, c'est quelque chose qui m'a déçu, mais qui m'a quand même fait apprendre pas mal en fait par rapport à l'environnement, c'est que tu vas avoir des personnes qui vont soit essayer de casser ton projet, soit te mettre le bâton dans les roues en fait, qui t'a vraiment ne pas hésiter à employer les grands moyens pour te faire avancer c'est-à-dire utiliser ton nom, te détourner de l'argent, euh, escroquer des personnes et te mettre comme responsable et voir même pire. Je ne sais pas si c'était prévu, mais ça peut même arriver qu'on ben, on en vienne à voilà, vouloir te faire du mal de manière physique. En fait, je ne dis pas que ça m'a arrivé, mais prenez des cas où c'est arrivé. Donc, c'est très important déjà de cerner les personnes avec qui tu vas travailler, de voir un peu quel est leur objectif et de voir un peu comment ces personnes réagissent. Ben, des fois, quand il y a des confrontations, quand peut-être vous n'êtes pas d'accord par rapport à un sujet, quand toi, tu proposes quelque chose, il y a des confrontations, sachant que c'est ton projet à la base. tu C'est quand, quand il y a des blocages et, quand, et dès que tu vas avoir des signaux de, du, du style, euh, tu n'as plus accès à des informations, on te demande d'être en retrait par rapport à certains projets, fais très attention. Donc c'était vraiment cette vidéo pour te dire que voilà, suite à mon séjour au Cameroun, j'ai quand même passé plus de mois que prévu parce que ben, je faisais des allers retours au tribunal, à la police, etc. Ben, j'ai quand même appris, j'ai quand même appris, cette situation m'a vraiment montré à quel point, lorsque tu es en leader, tu peux très très, très rapidement redresser la barre. Le mois de février 2021, ça a été le pire mois par rapport à cette activité que j'avais lancée. Pourquoi Parce que ben, mon équipe ne travaille plus dans mon intérêt en fait. Mais ça m'a pas empêché de faire l'un de mes meilleurs mois que je n'ai jamais fait. Pourquoi Parce que j'ai repris le taureau par les comptes et j'ai pu faire ce que moi j'ai toujours su faire en fait, c'est-à-dire vendre, proposer des services et je suis reparti dans l'opérationnel tout comme à mes débuts lorsque j'étais le seul à faire mes vidéos, j'étais le seul à faire mes ventes, j'étais le seul à livrer les services, etc. Donc j'ai repris le tour par les comptes et ça m'a permis de faire le meilleur mois que j'ai jamais fait en février 2021. Mais si cette situation n'était pas arrivée, je n'aurais jamais fait. Donc tu vois que finalement, dans cette expérience-là, enfin, dans ce retour d'expérience que je te fais, c'est qu'il faut toujours voir le bon côté lorsque tu as une situation difficile, en fait. Qu'est-ce que tu peux tirer de cette leçon-là Qu'est-ce que ça t'apprend Après, c'est sûr qu'il y a eu des moments il y a eu des pics émotionnels, etc. Ça te permet de mieux te connaître également et surtout ça te permet d'être plus wise, je ne sais pas comment dire en français, mais d'être plus malin par rapport à comment tu vas aborder les choses, comment tu vas approcher les personnes, comment tu vas travailler avec certaines personnes, etc. Et de pouvoir t'entourer de bonnes personnes et surtout te protéger parce que, à un certain niveau, crois-moi que plus tu vas évoluer, déjà de manière générale, plus tu évolues, plus ton cercle, il se restreint. Et plus tu évolues, plus il y a des personnes qui vont vouloir littéralement éclater tout ce que tu as mis en place en fait crois-moi c'est à dire ça fait combien ça fait euh, ça fait plus de 5 ans que je suis en business et crois-moi des tentatives où on a voulu m'escroquer on m'a fait ceci cela enfin, je prendrai le temps de te raconter certaines anecdotes mais crois-moi il y en a il va en avoir de plus en plus et plus tu grandis plus les problèmes que tu as sont comme ça maintenant ça dépend de toi comment tu perçois les choses comment tu apprends les choses et surtout comment tu gères les choses d'un point de vue émotionnel bien évidemment, mais surtout d'un point de vue de leadership. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, Dis-moi ce que tu en as pensé, si tu as déjà eu un cas similaire, je t'invite à le mettre dans les commentaires, je te ferai d'autres vidéos par rapport à cette aventure que j'ai au Cameroun, parce que bah, j'ai vraiment résumé cette histoire, mais je pourrais rentrer dans le détail, si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à le mettre dans les commentaires et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs, si tu souhaites comment te lancer en entrepreneuriat ou même investir en immobilier, tu as les liens de plusieurs événements qu'on organise tous les mois. Ce sont des défis sur plusieurs jours. On t'apprend comment pérenniser ton entreprise en tant que chef d'entreprise et même te lancer dans immobilier que tu sois chef d'entreprise, salarié, travailleur, autonome, étudiant. Voilà. Peu importe ton statut, peu importe ton origine, tu as le lien juste en dessous et tu assisteras à notre prochain défi d'entrepreneur ou même défi d'immobilier. Je te souhaite le meilleur pour la suite. A très bientôt. Ciao.